toute la dimension marketing que ça m'a apporté que j'avais pas forcément en fait au niveau des ventes puisque j'ai une carrière plutôt extrêmement commerciale et donc l'apport marketing important et aussi euh, la gestion des grands comptes que j'avais peut-être moins euh, moins vu ou en tout cas moins autant en profondeur la mise en pratique euh, la mise en pratique professionnelle je ne citerai qu'un seul exemple euh, c'est le jeu d'entreprise qui a été extraordinaire bon, bien mené par tout le monde euh, que ce soit par l'équipe professorale, mais également euh, par les participants au sein du, du master. Voilà. Merci Segos pour effectivement pour apporter un carcan un peu professionnel et une diversité dans, dans les intervenants, dans ces partages, dans ces échanges qu'on a pu avoir, tantôt effectivement avec des gens de métier et tantôt avec effectivement des, des enseignants-chercheurs. C'est cette complémentarité qui, vraiment, qui permet d'apporter énormément. Ça m'a permis de travailler sur le développement des compétences de nos équipes commerciales et euh, sur la, la posture à développer auprès de nos clients. Donc ça nous a permis de revoir la fiche de mission, la nature des activités de nos commerciaux et en ça, ça nous permet d'accompagner la transformation de notre entreprise. J'avais une ou plusieurs choses à mettre en avant par rapport au recul que je peux avoir sur ce Master. C'est avant tout derrière l'esprit d'équipe qui nous a animés, l'esprit d'équipe en termes de corps professoral, en termes d'enseignants, de, mais également d'accompagnateurs tout au long de ce Master. C'est également aussi euh, derrière la diversité des, euh, des personnes qui ont été recrutées sur ce Master. Il y a eu l'apport du groupe qui a été d'une richesse infinie. Et qui ont contribué derrière à finalement une alchimie assez, assez incroyable à la fin, qui nous a permis de travailler ensemble et de continuer à, à, à nous côtoyer de temps en temps.